Le plaisir d'accueillir Xavier maintenant, Xavier qui a cofondé sa société il y a 16 années je crois, oui, sur Lyon principalement, et qui a été aussi l'un de nos anciens présidents à la FUP, donc c'est avec un certain plaisir, ou un plaisir certain même, qu'on l'accueille aujourd'hui sur scène, où il va nous parler de son expérience du quotidien sur euh, comment il échange avec ses clients pour modéliser et pour échanger justement sur leurs besoins. Donc je vous demande s'il vous plaît d'accueillir Xavier Gorce. Merci beaucoup. Euh, bonjour à tous. Euh, déjà, merci d'être venu ici, d'avoir choisi ma conf. Euh, la conf de Robin et Mathias sur la plateforme de toute façon, n'était pas intéressante. Euh, vous avez fait le bon choix. Non, je rigole, hein, je, je serais bien allé la voir, hein, mais euh, je la regarderai plus tard. Euh, je m'appelle, Xavier Gorse. donc. Euh, J'ai cofondé là-haut, il y a à peu près 15 ans maintenant. Euh, on est un atelier de développement logiciel. Euh, on fait du développement web et mobile sur mesure euh, depuis à peu près 15 ans maintenant, 16 même. Ancien dev, j'ai un gros background tech mais finalement mon quotidien maintenant euh, c'est plus la facilitation du projet. Euh, mon rôle c'est de m'assurer que, ben, que tout le monde euh, prenne du plaisir au quotidien sur les projets et autant les clients que les équipes. Euh, la stack tech qu'on exploite euh, et qu'on aime depuis un moment, hein, c'est une stack PHP Symfony. Euh, on l'aime depuis un moment, je crois que le premier site qu'on a mis en prod en Symfony c'était en 2007, je crois c'était un ou deux mois après même la release euh, officielle de la version 1.0. Euh, en fait, le premier contact que j'ai eu avec Symfony, c'était en 2005, euh, lors de mon premier forum PHP, où la famille Potentiel avait fait sa première conf, la première fois où il en parlait vraiment, euh, c'était sur la fonte du, du site Richu le Finance. En fait, c'est pour vous dire un peu l'impact qu'il y a euh, ben, de ce genre de conf-là sur ben, ce qu'on va construire et ce qu'on va faire, et finalement le rôle aussi un petit peu de l'AFUP. Euh, dans cet écosystème-là. Je vais prendre un petit moment quand même pour en parler, euh, parce qu'on est tous là euh, grâce à elle. Merci euh, d'avoir euh, organisé, enfin, euh, merci à tout le monde aussi d'avoir organisé euh, ces, cet événement-là. Ça fait du bien, je pense, à tout le monde de se retrouver enfin un petit peu physiquement. Euh, les confins en ligne tout ça, on en a tous fait beaucoup. Euh, ça fait du bien de pouvoir partager, de revoir un petit peu tout le monde. Euh, moi, je suis membre depuis 2006 euh, de la FUP, ben, après, mon premier, après mon premier forum. Euh, J'ai eu la chance d'assurer la présidence euh, en, en 2009. J'ai continué à être impliqué après dans le conseil de surveillance. Euh, je suis plus vraiment actif maintenant au quotidien, même si je le suis bien sûr de très loin. Je prends beaucoup de plaisir à venir là. En tout cas, avec le recul, je suis assez fier du chemin parcouru euh, par la SOS. Euh, les groupes de travail, la structuration euh, qu'il y a eu au sein, euh, au sein de l'association m'a permis d'avoir un événement euh, qui, euh, euh, qui dure et qui est capable d'offrir toujours la même, la même, la même valeur et la même énergie. Vous voyez, ça, c'est un peu la carte de toutes les antennes de la FUP qui sont présentes un peu de partout. Elles s'augmentent, il y en a qui se rajoutent un peu, un peu régulièrement. Euh, quelque part, tous ceux qui, à un moment, sont impliqués dans la FUP ont participé à un événement comme ça. Hein, c'est euh, la première étape. L'association, elle vit par ses, par ses membres, euh, par, ben, par déjà vous en tant que participants, vous en tant que membre, peut-être de la FUP. Hein, c'est important aussi, c'est ce qui permet de la motiver, et en, et en tant qu'acteur il euh, y a plein de sujets à traiter à la fupin. Hein. il y a très bien organisé en fonction de vos dispo ce que vous pouvez amener et euh, des moments comme maintenant, le forum où il y a toute l'équipe qui est là ou des moments euh, euh, sur des, des, des apéros PHP, c'est le bon moment pour commencer essayer, essayer de s'impliquer et ce n'est pas obligatoirement une grande responsabilité comme certains pourraient le dire euh, et je peux vous assurer, parce que même après des années euh, on récupère quand même beaucoup plus au quotidien que ce qu'on a donné, que ce soit perso ou que, que ce soit côté, côté pro euh, puis c'est quand même 20 ans Hein, 20 ans pour une sauce euh, c'est pas rien euh, je suis sûr que ça se trouve même dans la salle il y en a qui étaient peut-être même nés euh, euh, à l'époque, hein, ça, ça fait mal hein, pour, un, pour un coup de vieux quand même quand on pense à ça euh, bon bref, on n'est pas là non plus pour, pour parler de la FUP, c'est pas, pas une conf c'est pas une conf de la FUP, euh, on va rentrer un petit peu on va essayer de parler ben, de notre de votre, de votre quotidien aussi en tant que concepteur d'application alors euh, la conf c'est ne jeter plus votre code j'aurais pu avec le recul après avoir discuté avec certains euh, la préciser un petit peu avant qu'il parte en prod, parce que clairement, du code, euh, il est destiné à être jeté à un moment ou à un autre. C'est son cycle de vie, hein, c'est le cycle de la vie, en fait, comme dirait dans le royaume. Euh, en fait, j'ai une question, euh, qui est-ce qui a déjà transpiré un petit peu sur une, sur une feature un peu relou, euh, bien transpiré, et qui n'est jamais partie en prod Ouais, ok. Hein. Bon, ce qu'il a fait à la main, c'est soit il ne pas, soit ils n'écoutait pas. Euh, de toute façon, j'ai les noms, hein, on ça ce soir à la soirée. Euh, donc, Jeter du code, en fait, qui n'a pas servi, c'est ça, hein. euh, bah, c'est frustrant. Euh, bah, c'est frustrant avant bah, tout même pour l'utilisateur, parce qu'au final, on aurait pu passer du temps pour lui à faire quelque chose qui lui apporte de la valeur. Euh, mais au final, c'est frustrant pour le client, pour le dev, pour tous les acteurs du projet. Euh, on a perdu du temps, et bah, ça, ça fait jamais plaisir. Hum. Je vais essayer, là, de parcourir un petit peu tout le cycle, en fait, euh, du, du cheminement, de la construction, de l'élaboration, euh, d'un besoin, d'un projet, n'importe à quelle étape on se met, euh, en disant de partager un petit peu ben, ce qu'on euh, a appris euh, sur ce qu'on a fait euh, depuis, euh, depuis 15 ans. Ça, on a dû faire pratiquement plus de 200 projets, je pense, euh, et on s'est pris mal de murs. On continue de s'en prendre, hein. et puis si je peux vous éviter d'en prendre certains, euh, ben, au moins euh, ça me fera plaisir. Finalement on va peu parler de tech, de code, de qualité, et tout ça, euh, on va essayer de se focus vraiment euh, ben, sur ce qui se passe avant et après justement cette lecture de code. Bon. Avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet, euh, j'ai besoin, pour vous compreniez un petit peu la démarche et, et, et, et ce qu'on a construit, où on en est venu, et les sujets qu'on va aborder, de vous redonner un petit peu de contexte. Euh, sur, sur qui on est, ce qu'on fait comment on fonctionne au, final, au quotidien. Donc on est une agence, euh, on fait des sites, des applications pour nos clients à nous. Euh, je continue à, à, à parler du mot client hein, parce que nous c'est notre quotidien, certains ça peut être en interne quand on fait un produit, en tout cas on fait des applications pour les autres. Et euh, donc, on intervient sur des métiers, sur des applicatifs métiers sur mesure. Euh, on n'est pas, là, on n'est pas des intégrateurs de solutions, ni CMS, ni CRM euh, euh, ou, euh, ou des ERP. Ben, on intervient justement, ben, là où le client va un petit peu se tordre son métier pour rentrer dans un outil, nous, on arrive et on fait l'inverse. On va essayer de construire un outil autour de leurs besoins. Euh, donc, le projet type qu'on traite, nous, euh, je schématise, hein, c'est à peu près euh, 3 d pendant 3 mois sur un projet. Euh, c'est ça peut être plus, ça peut être moins, ça fait à peu près des projets aller entre 100 et 300 jours hommes. Sur la, sur, pour vous donner un petit peu une ordre d'idée, des projets sur lesquels on a Un des plus gros atouts qu'on a en fait, euh, et la place la valeur, euh, de fait valeur de, d'Elao, de c'est son équipe. Euh, parce qu'avant avant, avant tout, toute l'équipe, une partie qui est là d'ailleurs, c'est avant euh, tout des concepteurs, avant même mettre des développeurs. Et on a l'habitude, on a besoin en fait, d'être en prise directe avec le client. C'est comme ça qu'on fonctionne et c'est comme ça qu'on aime travailler. Euh, c'est la même équipe qui analyse le besoin, qui conçoit, qui développe, euh, qui livre en fait, euh, tout ce qui a été fait et tout ça de concert avec le, avec, avec le client. Euh, on est vraiment dans une dynamique de co-construction euh, avec, euh, avec, avec le client. Et au final, le principal engagement qu'on a vis-à-vis d'eux, c'est euh, ben, de tout faire pour leur donner les bonnes informations, pour prendre les bonnes décisions. C'est vraiment c'est là-dessus sur lequel on essaye de travailler et qu'on essaye à chaque fois d'expérimenter pour trouver des, des nouveaux sujets. Euh, on n'a pas chef de projet. Euh, parce que la topologie des projets qu'on fait, euh, ben, on a l'équipe qui est en frontale pour assurer ce quotidien-là. Euh, Christelle et moi, on a plus un rôle de facilitateur euh, au quotidien sur l'équipe pour s'assurer que tout se passe bien euh, et que tout se passe au mieux, ben, avec un petit, un petit œil extérieur, mais on n'est surtout pas là au quotidien là-dessus. Au final, nous, en tant que, que facilitateurs, on a qu'un seul l'objectif, ben, c'est que tout le monde prenne du plaisir euh, lors du, quand on réalise le projet et même et surtout le client, au final. Bon, ça y est, j'ai planté le décor un petit peu, on va rentrer un peu dans le vif du sujet, euh, on va parler un petit peu d'organisation. Euh, et surtout, le principe, la boucle de feedback, je l'appelle la boucle de feedback, euh, c'est un des leviers qui appor qu apportera le plus de valeur, en fait. Euh, c'est être capable de pouvoir, être capable de réagir et, et d'itérer euh, le plus rapidement possible, et d'une manière la plus constante possible. Euh, c'est la base de toute approche itérative, hein, basée sur des méthodes dont on n'a pas le droit de prononcer le nom, hein, tellement elle est galvaudée Ça commence par âge et ça finit par il, hein, pour ceux qui n'avaient pas compris. Euh, oui, la base c'est qu'on doit itérer. On doit itérer souvent, on doit itérer rapidement, euh, se planter aussi quand on itère, hein, c'est normal. Hein. L'avantage c'est que quand on fait ça, euh, ben, quand on se plante, euh, il y a beaucoup moins, beaucoup moins d'impact, en fait. Euh, puis d'autant plus que, même si on y met la meilleure volonté du monde et qu'on applique un petit peu ce qu'on va voir à la lettre, on n'y jouera pas, on continuera de se planter. C'est normal, c'est humain et c'est même le processus classique d'apprentissage. Sur ce principe même-là, du côté itératif, on se rend compte qu'il est, euh, est à tous les niveaux. Un projet, au niveau d'entreprise, euh, est dans une double itération. Une entreprise aura plusieurs projets à l'intérieur. Les versions même d'un projet et même une itération à l'intérieur du projet-là on peut redescendre même encore le, le, le, le sprint, c'est des itérations pour faire une version. Et la feature sur laquelle on travaille, c'est aussi une itération à faire au sein de, de, cette, de, de, cette même, de, de, de ce même sprint. De ce même sprint pardon. Quel que soit finalement le niveau dans lequel on parle d'itération, euh, quand, quand on attaque une itération, on doit tout faire pour être plus autonome et éviter de se faire casser dans son élan dans lequel on est. Hein. Euh, ça passe bien évidemment par une bonne préparation, on va y revenir sur, certains, sur les différents euh, temps et moments euh, du, du projet. Euh, mais si on doit se demander euh, toutes les cinq minutes euh, comment on fait et, et si on est bloqué sur des questions qui sont sur le fonctionnel, eh ben, euh, ça ne sera pas efficace. On doit minimiser un maximum le nombre d'allers-retours, surtout quand on dépend d'un tiers pour avoir la réponse qui nous permet d'avancer derrière. Euh, toutes les questions qu'on peut avoir au quotidien, c'est pas les seules hein, à, nous, à nous couper, euh, à nous casser euh, dans notre élan, qui fait un bah, moment euh, on n'est plus efficace et, et, et, et on n'avance pas comme on aimerait le faire. Hein. Euh, les messages du, du client en disant euh, urgent, ça marche pas, ou tiens, t'as pas cinq minutes, s'il te plaît, euh, pour, pour pour intervenir. Euh, et euh, même les notifs qu'on va passer sur Slack, sur les canaux, euh, sur les chaînes random euh, ou werdo, euh, toutes ces notifs tierces à ce moment vont euh, nous euh, vont nous casser, vont nous sortir de notre quotidien et à un moment ben, vont nous faire perdre le fil. Hein. Euh, je ne pas un, aussi du coup indirect que cette coupure nous amène dans la charge mentale qu'on a de se dire ben, « Tiens, je passe à autre chose, je ne dois pas oublier ce que j'étais en train de faire euh, et euh, je, vais avoir, je vais être obligé de revenir après euh, ». On n'a pas de commande « guide stache hein. ». On n'est pas capable d'aller tout poser euh, au niveau du cerveau et euh, tout ramener après euh, dans l'état où on l'avait trouvé. Il y a toujours une trace et ça laisse toujours une trace. Et puis on l'accumule, plus elle est capable de faire mal. Euh, par contre, je ne suis pas en train de dire qu'il faut qu'on s'enferme dans un bunker en disant « Tiens, pendant que je dev, je ne vois personne et je ne fais personne, euh, et je, je, je n'interagis avec personne parce que non, ce n'est pas comme ça que ça marche. » Je vous ai dit, que si on peut éviter un maximum et d'être maître en fait, des coupures et d'être capable de partager et de se mettre dans, un, dans une dynamique où on maîtrise en fait, les moments où on, où on attaque, ben, euh, ben c'est là où on sera un peu plus efficace et c'est là où on évitera euh, de passer à côté de choses. Euh, donc, on va parcourir un peu toutes les phases hein, de l'élaboration de, de d'un du, de, de, de projet. On va commencer par le besoin. Euh, quelque part, c'est l'étape où se planter à ce niveau-là, c'est ce qui coûtera, c'est ce qui fera le plus mal, clairement. Hein. Euh, euh, se dire qu'on va concevoir, développer, même si on l'a fait de manière hyper efficace, quelque chose qui sert à rien, à rien qui n'est pas utilisé par l'utilisateur, tout le monde a perdu, toute la chaîne, l'utilisateur en premier et tous les acteurs. Hein euh, C'est un peu le rôle du product owner, euh, celui qui porte le métier, de savoir euh, qu'est-ce qui est bon pour ses, pour, ses, euh, pour ses utilisateurs. Dans notre contexte à nous, euh, on a des clients qui sont souvent pas ou peu matures, du par leur structure et les projets sur lesquels on intervient, et on est obligé un peu de les accompagner sur ces sujets-là. Euh, on, on agit souvent, ce qu'on appelle peut-être en proxy PO, c'est-à-dire qu'on va être là euh, à essayer d'aller les stimuler, d'aller les challenger, et d'être sûr que finalement, euh, on challenge nos besoins. Euh, et donc au final, euh, nous devons, on doit challenger le besoin, on doit l'aider à prendre les bonnes décisions. Euh, C'est là aussi où on est capable d'amener ben, notre expérience, ben, le fait d'avoir eu des contextes métiers et fonctionnels différents. On est capable aussi d'aller dire, ben, moi ça je l'ai fait chez un autre client, notre projet, arrête, ça ne marche pas, ou ça ne marche pas comme ça, il faut essayer de le faire autrement. On a même déjà réussi à faire pivoter le business des clients à force de leur entrer dedans et de leur poser les, 5, les fameux cinq fois pourquoi pour essayer d'être sûr que ce qu'on va faire va être développé. Euh, on, est, on est déjà arrivé d'aller assez loin. L'autre phase, finalement, de cette phase de, de, de, de modélisation du besoin et d'accompagnement du besoin va être la priorisation. Hein Il faut être capable de trouver le bon équilibre euh, entre euh, la couverture fonctionnelle qu'on veut avoir, et donc la valeur qu'on va forcer au client, et l'énergie qu'il faut pour le mettre en œuvre. Euh, et le tout, ben, bien sûr, sans sacrifier euh, l'expérience utilisateur. Euh, par exemple, euh, on n'a peut-être pas besoin euh, pour euh, la, la V1 euh, d'une pagination et de filtre, euh, et d'une liste de factures euh, avec euh, cinq filtres, alors qu'on sait très bien que les clients, euh, ils vont mettre euh, une année à voir 12 factures mensuelles. Non euh, ça va attendre on va attendre pour faire ça. Euh, on va d'abord faire la liste sans pagination sans rien au début de toute façon ça va tenir deux trois mois, c'est ce qu'on pétra, on verra peut-être la liste au bout d'un moment. Euh, est-ce que pour une V1, est-ce qu'on est obligé de dresser tous les types de clients? Est-ce qu'on ne peut pas se concentrer que sur un seul? Est-ce que c'est entendable d'un point de vue métier de se dire on fait que ça et, et une fois qu'on a validé ça ben, on va être capable de décliner, on va être capable de gérer euh, les autres cas euh, à côté. Hum, le classique aussi euh, je veux un dashboard pour ma mise en ligne c'est absolument indispensable, ben, ouais, mais on n'a pas de données Donc, on ne peut pas le faire tout de suite le dashboard, ce n'est pas nécessaire en fait cette, cette priorisation et ce découpage-là euh, ça permet de diminuer bien sûr l'effort euh, avant d'aller réaliser ça permet de, ben, un petit peu d'éviter que si à un moment il y a un échec eh ben, qui coûte trop cher qu'on ait passé trop d'énergie euh, à, à, euh, à, à le réaliser hum, Bien sûr, dans toute cette phase-là, l'implication de toute l'équipe de dev, elle est primordiale. Hein, parce qu'à un moment, les arguments qu'on va avoir pour prioriser et ou de challenger le client, ils sont fonctionnels, ils sont métiers, ils sont ergonomiques et autres, ils sont aussi en tout technique. Sur la solution, sur notre capacité à pouvoir, ben, déjà, peut-être dire que ben là, ça va être plus compliqué. Si on essaye comme ça, au moins, on pourra le faire en plusieurs fois. Tout ce découpage-là, et l'équipe, doit être là, à ce moment-là. Euh, C'est là où elle apporte aussi beaucoup de valeur. Puis ça Déjà à ce moment où on commence à discuter et l'équipe commence à prendre conscience, on commence déjà à, à se projeter sur une architecture logicielle, sur la conception, euh, et on commence déjà à avoir une idée déjà de l'estimation, de, de ce qui est nécessaire pour réaliser ce qui est, ce qui est demandé. Euh, bah là c'est chouette en fait, on a un besoin, euh, il est cadré, on l'a priorisé, on a un gros backlog assez, assez macro hein, en rentrant dans le détail, euh, et maintenant mais justement, bah, il va nous falloir rentrer un peu plus dans le détail. Euh, on va parler des specs. Hein, hein, Sujet des specs, et un sujet, il y a un peu, globalement, souvent une zone d'incertitude autour de ce, ce sujet-là, et qui, qui est capable même de mettre certaines tensions au sein de l'équipe projet globale. Euh, ben, qui c'est qui les rédige euh, Qu'est-ce qu'on met dedans Quel est le for quel format, au final Quel niveau de détail qu'on met dans ces specs-là euh, Je parle vraiment de specs fonctionnels. Hein. Euh, le spec technique, pour moi, c'est un non-sujet. Enfin, c'est pas... c'est pas... c'est pas... Il euh, n'y a pas de réponse type à ça. Hein. Euh, ça va dépendre de plein de choses. Ça va dépendre du projet. Ça va dépendre de la facilité. Ça va dépendre même de la feature sur laquelle on est en train euh, de, de, de débattre. Parce que euh, aller concevoir une mire de login, euh, on ne va pas y mettre la même énergie qu'un process métier crucial et critique euh, pour, le, pour, le, pour, le, pour le client. Euh, qui les rédige ben, La responsabilité. De la formalisation du besoin euh, et donc de décrire ses règles de métier, ben, c'est le, le PO, le client, c'est lui euh, qui, a, qui a cette source-là. On peut essayer d'accompagner, mais on ne sera jamais dans sa tête. Donc, euh, on doit être là, bien sûr, pour euh, essayer de le stimuler, l'amener dans des coins sur lesquels lui ne serait pas naturellement allé. Je parle vraiment des cas à la marge et autres qui, naturellement, ne sont pas, quand on a l'habitude, ne sont pas des choses sur lesquelles on pense. Mais en tout cas, euh, l'équipe, au final, doit être particulière parce qu'on ne doit pas découvrir la spec euh, au moment où j'attaque le dev. Parce que souvent là, c'est clair. Il y aura d'autres questions. Il y a des choses qui sont arrivées et on doit être, on doit la valider avant. Et une fois qu'on a ça, on est capable aussi un petit peu d'estimer. Qu'est-ce qu'on met dedans Je vais pas trop trop me dessus euh, parce qu'on pourrait pas tellement faire une confrontière hein, sur les specs. Euh, euh, on va mettre les écrans, les interactions. On va parler justement des cas à la marge là-dessus. J'aimerais juste assister sur un des sujets sur lequel nous on essaye d'appuyer, c'est qu'on va déjà commencer dès les specs à, à évoquer la stratégie de test, les auto-tests. Le, le, la, le contexte d'essayer d'aller mettre le client, on lui demande comment tu vas recéter ce que tu me demandes de faire, le met dans une, et nous met aussi, dans une posture où on voit le besoin et ce qu'il nous a demandé autrement. Et ça permet de faire ressortir assez régulièrement des cas qu'on n'avait même pas identifié, même pas pensé, quand on se mettait juste à décrire, à dérouler le besoin d'un point de vue utilisateur. Euh, et ça permet déjà d'avoir, ben, là je ne parle pas d'aller décrire, euh, d'aller faire un cahier de recettes, hein, je parle juste d'aller, des bullet points, on met des stratégies de test, euh, qu'est-ce qui se passe quand je ne suis pas connecté, euh, je gère le cas où je remplis un formulaire qui est vide, des cas qui sont basiques, hein, euh, mais qui permettent déjà d'avoir une pseudo-checklist, on va voir cette checklist-là va être capable de s'enrichir et d'avancer euh, dans le projet. Pour info, on a, sur, sur, sur notre site, on a, une, on a une liste de glossaires et on a euh, une, un, une page qui parle de spécifications fonctionnelles dans lequel on a mis notre travail. Euh, de, de, de, de specs qu'on utilise. Euh, Allez-y, appropriez-vous-là, hein, challengez-la, c'est un Google Doc, vous pouvez poser des commentaires. Euh, voilà, ça peut, ça peut servir de, de, de départ, mais encore une fois, c'est à adapté à votre, à votre contexte. Rapidement, le format, euh, le, format est le principal sujet là-dessus, du format des specs, c'est un, un format où tout le monde est à l'aise, toute l'équipe est à l'aise dessus. Hein. Euh, bien sûr, faut il faut qu'il soit un truc, un format collaboratif, donc on puisse voir les versions, les modifications, et éventuellement euh, le, le, des commentaires qui permettent de faire évoluer et de construire ça. Euh, même un bon vieux Word des familles est hein, capable de répondre à ça. Euh, un Google Doc un peu plus sympa, parce qu'on peut être à plusieurs, ou peut-être même en allant carrément éditer euh, des fichiers Markdown dans le projet. Hein, on a eu la chance d'avoir certains clients qui allaient eux-mêmes éditer euh, le Macdon dans le projet euh, pour, euh, euh, et faire la pull request et qui nous permettait d'avoir le faire le code en même temps que le diff de spec et le diff de, de code, euh, ça ne se fait pas partout, ça ne se fait pas à chaque fois mais c'est vrai que ben, ça fait partie des supports qui nous permettent d'être plus efficaces et dernier point sur les specs, son cycle de vie euh, parce que les specs c'est bien, on le fait, on le dev mais si on laisse la spec euh, quelque part dans le ticket de la story qui le ticket on l'archive, il part ben, euh, quand j'en ai besoin, comment j'y retourne quel est son cycle de vie Et ça, c'est vraiment le plus dur. À partir du moment où, même si on garde un référentiel à côté, à partir du moment où on ne mettra pas à jour cette spec-là, au moment où quelqu'un aura une perte de confiance dans la spec, c'est foutu. Parce que qu'est-ce qui va se passer quand on ne sait pas On va venir voir le dev en disant bah, « Tiens, comment ça marche Qu'est-ce qui se passe ?» Et puis quand on fait ça, quand vous êtes sur une feature et qu'on vous coupe, ce n'est pas le, ce qui est le plus motivant. Bon, Une fois formalisé, là c'est bon. On va pouvoir enfin euh, commencer à partir dans la phase de dev. Euh, juste avant même de commencer à poser la moindre ligne de code, quelque chose qui va être important, euh, c'est de partager avec le reste de l'équipe, de faire ce qu'on appelle nos vues de design. Encore une fois, elle n'est pas systématiquement à faire, mais quand on a des sujets capables de se poser avant, avec un pair ou avec toute l'équipe en fait, hein, sur ben, voilà moi comment je vais me projeter, voici ce que je vais faire sur l'application, voici l'impact de ma feature sur l'application, et commencer à discuter avec, avec l'équipe euh, autour de ça. Parce que si jamais on discute de ça lors de la review, et qu'on s'est planté, là ça fait mal. Là ça fait mal. Euh, après, pas besoin d'y passer du temps, pas besoin, si, si c'est compliqué, on ne police tout le monde. Si jamais il faut remettre le client dans la boucle, parce que c'est important de, de l'avoir, on le remet dans la boucle. En tout cas, c'est vraiment, vraiment quelque chose, chose d'important. L'autre point on va se rendre compte, on a commencé à faire le deb et on va toujours se poser des questions. On ne va pas écrire mot pour mot tout ce qui est dans l'aspect et puis on voit souvent hein, quand on va concevoir, on va trouver des cas, on va se projeter où on va avoir des trucs qu'on n'avait pas pensé à faire avant. Donc à un moment on a besoin ben, d'avoir du feedback, souvent du client hein, ou, du, ou du PO ou même de pair sur ce qu'on fait là maintenant, sur notre environnement, sur l'état du code qu'on a là actuellement, pas celui qui est sur staging, pas celui euh, qui, euh, qui, qui est en prod là maintenant. Alors, on a plein de, on a plein de façons hein, de partager euh, notre contexte. Slack a rajouté il n'y a pas longtemps euh, des fonctionnalités en native qui permettent d'aller partager un screenshot directement, voire même une vidéo euh, directement euh, dans le flux de conversation. Donc, c'est vrai que ça aide. Euh, souvent, ça ne suffit pas, parce qu'il faut qu'on soit capable de cliquer, il faut qu'on soit capable de rentrer dans le détail pour, euh, pour pouvoir euh, vraiment comprendre ça. Alors, on peut partager son écran, on peut même euh, partager euh, le lien vers son environnement de dev pour qu'on euh, puisse jouer dessus. Nous, on a la chance... Euh, d'avoir de, des vraies compétences internes sur la partie euh, hosting, on héberge l'application de nos clients, donc on a la maîtrise complète aussi de la stack, et donc on a la maîtrise de la stack, de, de, de, de, de tout l'environnement de staging. Et ce qu'on fait quand c'est nécessaire sur certains projets, on a plusieurs environnements de staging. On en a un qui est principal, là où on fait toute la recette et on livre où le client va faire sa recette, mais on est capable d'aller pousser une branche, un besoin, sur un environnement de staging, un instant T, pour être capable d'avoir du feedback dessus, être capable de dire, ben là, il y a peut-être une question un peu profonde à faire qui peut impacter le reste. Après, la façon de gérer le retour, c'est encore un autre débat, en tout cas, être capable de pouvoir demander l'info et avoir du feedback euh, rapidement. Euh, bon, ça y est, ma feature, elle est enfin terminée. Euh, mes tests unitaires sont, sont tout ouverts. J'ai fait le tour, moi, de mes auto-tests, ma feature. Euh, je réponds à tout, donc euh, je suis un peu, un peu serein de ça. Euh, maintenant, je peux passer un petit peu aux copains hein, pour, aller faire la, pour aller faire la review. Donc là déjà, euh, on a quand même désamorcé pas mal de choses en faisant la revue de design avant quand c'était un sujet un petit peu profond, parce que ben voilà, on ne va pas avoir trop trop de, de grosses surprises à ce niveau-là. Euh, la revue, je ne vais pas revenir dessus, c'est indispensable. Il n'y a pas aucun débat à avoir dessus. Indispensable pour, pour assurer euh, la homogénéité du code, pour aussi se décharger mentalement en disant il ben, n'y a pas que moi euh, qui, a pris la, qui a vu que c'était bon, ça, ça, fait, ça, fait, ça fait du bien. Il euh, faut juste éviter d'attendre une semaine ou deux semaines entre la fin du code et la review. Parce que, bah, pareil, c'est-à-dire qu'on l'a toujours dans la tête. Euh, plus vite on sera capable de le mettre à côté, euh, plus vite bah, mieux ce sera pour tout le monde. Euh, puis ça ne sert à rien d'aller pinger aussi le copain dès qu'on a terminé, en disant « tiens, arrête, arrête de faire ce que tu fais, fais-moi la review derrière ». C'est une orga à trouver au sein de sur quels sont les moments les plus adaptés. Euh, ça peut se faire à, à, après le déglis du matin ou, ou après la sieste, euh, après, le, après le repas. Euh, en tout cas, un moment où on est déjà coupé et on n'est pas, pas rentré, en fait, dans le, on n'est pas rentré dans, le, dans, le, dans, le, euh, dans une feature sur laquelle on, on, on entre. OK. Maintenant, tout est green. Hein. J'ai mes tests qui sont, qui sont, qui sont ouverts. Euh, ma CI qui me dit, OK, tout est OK. Euh, tout le déploy. Euh, en staging, enfin, tout est, tout est ouvert vert. Euh, maintenant arrive la recette. Euh, ben, la recette, en fait, c'est la dernière étape euh, avant, le, avant, le, avant le baptême du feu du code, hein, avant qu'il partent en prod, qu'il soit confrontés à ses utilisateurs. Et euh, c'est un peu le bout du tunnel. Hein, et pourtant, euh, ça peut être une, euh, un moment qui peut être extrêmement frustrant, parce qu'en fait, euh, ça galvanise avec un jugement de valeur sur ce qu'on a fait. On va, euh, quand on se prend un recette KO, euh, ah, ça ne fait jamais plaisir euh, Et donc, souvent, euh, c'est lié aussi, c'est une phase qui, même nous, on l'a fait, on coutume même des fois à le faire, c'est un manque de préparation. C'est très important de, de, de, de bien euh, préparer euh, cette étape cette là parce que sinon, euh, c'est capable de frustrer ou d'exacerber un peu tout le monde, en fait, sur le, sur le côté projet. Euh, il ne suffit pas d'aller déplacer euh, la, la feature dans la colonne à recéter, et puis ça y est, c'est bon, euh, c'est, ben, qu'est-ce que je dois recéter pour celui qui va l'apprendre, le client, qu'est-ce que je vais tester Là, on a comme même l'auto-test, on a comme déjà un ministre, qu'on a pu faire évoluer, mais qu'est-ce que je dois vraiment faire Quel est le contexte Sur quel compte utilisateur Quelles sont les données Parce que si on ne le sait pas, on a des chances qu'il fasse autrement, ou qu'il revienne vers nous en disant « je ne comprends pas ». Ou quand il va revenir, il va mettre quand même recette KO, parce qu'il ne comprend pas. Il y en a qui mettent recette KO en mettant un autre retour, c'est un truc qui n'a rien à voir, c'est classique, mais bref. Et puis comment je formalise les retours, comment je gère les retours Là, pareil, malheureusement, ça pourrait faire partie d'une conf à part sur ces sujets-là, on n'aura pas l'occasion de, de, de rentrer dans le détail. Euh, pour essayer de désamorcer et d'être le plus efficace possible euh, avant même euh, d'aller mettre en recette euh, pour le client, euh, il est important de enfin, faire une recette interne parce que même si euh, au niveau de notre feature, on a fait les -tests et on a, on a fait les tests, quand on va tout merger, quand on va réunir un peu euh, lors d'une recette euh, globale de fin de sprint, tout, tout là-dessus, on n'est pas à l'abri euh, d'effets de bord ou de problèmes dans le merge, et c'est important pour l'écosystème de garantir que ben, on va mettre le client dans un contexte où on a au moins testé, euh, en plus frustrant même pour un client d'arriver et la première truc qu'on teste, boum, ça ne marche pas, euh, ça se comprend, ça fait chez tout le monde. Clairement, parce qu'on se prend en prend tour KO et on repart dans un aller-retour, on, on, on, on, on repart là-dedans et, et ce n'est pas, pas simple. Donc euh, oui, euh, c'est important de faire cette recette interne-là. On a des trucs qui nous trotte actuellement, qu'on a déjà des avec l'équipe, qu'on n'a pas encore mis en place, mais c'est essayer, nous, de faire une recette croisée en fait, avec les équipes. Euh, essayer de se dire, ben, peut-être que sur une autre équipe, un autre projet, celui qui fait la review et celui qui fait la recette, eh ben, il ne fait pas partie de l'équipe. C'est quelqu'un qui est sur notre projet. Comme nous, on a les projets, on essaie de faire tourner aussi un petit peu ces personnes-là. Ça peut être appartenant aussi d'avoir d'autres personnes qui montent sur le fonctionnel du projet. Le jour où ils voudront intervenir dessus, ça sera toujours ça de gagner. Alors, ça, ça soulève beaucoup de questions là-dessus. On n'est pas encore rentré dedans, mais c'est vrai qu'on est en train d'y réfléchir. Et c'est quelque chose qu'on va, on va peut-être, à peut un moment, j'aimerais bien qu'on qu essaye. La prod. Et voilà, c'est cool. C'est en prod. Euh, on a, pff, on, on y est arrivé, hein. euh, ça a été… on y est arrivé. Euh, donc l'utilisateur il est content, hein, il, a sa, il, a, il a sa fonctionnalité, euh, ben, vu qu'il est content ben, par cascade, ben, le client va être content, et ben, nous aussi, hein, euh, ça aide, euh, c'est important. Euh, et puis finalement, s'il n'est pas content, ou alors s'il si, n'est pas content, ou il ne le sait pas mais il n'utilise pas ce qu'on a fait, euh, et n'est ben, c'est pas grave, hein. on à la case départ et puis on refait une itération dessus. C'est pour ça que c'est important d'être capable de mesurer euh, le côté de je suis content ou pas, être capable de mesurer si ce qu'on va faire ça va marcher ou pas, euh, c'est quelque chose je vais ne vais pas parler mais dès le, dès le besoin on doit être capable de se dire euh, quel est-ce qui va me permettre de mesurer que ça marche ce que je fais qu'est-ce qui va me permettre de m'assurer que ça a bien marché surtout quand on fait des évoles et des modifications Voilà, donc euh, j'ai fait un petit peu le tour alors je suis désolé ça a été rapide euh, c'était plus pour vous donner un petit peu les, les, les, les, les, les, les grandes lignes mais on voit bien que finalement la réalisation et le fait que euh, la mise en prod et l'utilisation finalement euh, d'une du, du, feature jusqu'à la fin, ça ne se limite pas du tout euh, qu'à l'écriture du code. Euh, ce qui se passe avant, ce qui se passe après, peut pratiquement prendre peut-être autant de temps, voire plus de temps, que vraiment l'écriture du code en tant que tel. Alors oui, on aurait pu y aller à la cowboy, hein, se poser euh, sur les genoux du client, euh, euh, coder au fur et à mesure qu'il me dit ça et pousser en prod euh, le soir juste avant de partir. Euh, et ça aurait peut-être pu marcher. Hein, sur euh, des cas particuliers, par contre dans une vision globale d'un projet et surtout dans un cadre d'équipe, bah, ça augmente le risque, le risque de se planter, clairement euh, de jeter, donc derrière et puis ça amène un risque un peu plus global sur la qualité globale et l'homogénéité qu'on va avoir sur le projet. Euh, et puis c'est clairement un risque de générer beaucoup d'aller-retour et donc une grosse perte d'efficacité. Au final si vous avez les, les gros sujets euh, à, à retenir finalement sur, cette, enfin, sur, le, sur, toute cette, sur tout ce que je viens de vous dire c'est itérer Souvent, rapidement, hein, euh, voilà, ce n'est pas nouveau, mais ça fait toujours bien de s'entendre le dire derrière. Euh, essayer d'avoir une itération la plus courte possible, et surtout de la terminer le plus vite possible, de ne pas laisser traîner, euh, parce, que, parce que ce que je dis souvent, euh, analogie un petit peu avec le bâtiment, hein, quand on a euh, des murs euh, et le ciment, il est, pas, euh, il, est pas, euh, il est encore frais, on a plus de facilité à réadapter ou à bouger que si on revient quelques jours plus tard, et que tout est dur, il faut tout péter euh, pour, pour, pour le refaire. Et encore une fois, je vous dis souvent, mais c'est important, même la charge mentale de devoir garder le truc qui n'est pas terminé et qu'on ne sait pas si ça va encore marcher dans, la, dans le coin de la tête. C'est euh, il, il, enfin, il important, ça a un impact sur, sur l'état sur d'esprit de l'équipe. Ben, ce que j'espère, c'est que certains des sujets qu'on a abordés là, que euh, eh ben, vous allez peut-être essayer, vous en appropriez certains, euh, peut-être même dès lundi que vous allez rentrer. Euh, et pour certains qui les appliquaient déjà, peut-être vous conforter en disant ben oui, je ne suis peut-être pas le seul à, à, à, le faire, à le faire comme ça. Encore une fois, c'est ce qu'on a appris, nous, dans notre contexte, avec notre équipe et tout le système. Donc, euh, c'est sûrement pas transposable à l'État euh, chez tout le monde. Euh, mais c'est plus, voilà, vous donnez un petit peu d'inspiration, comme peux. les conférences sont là, un peu pour ça d'ailleurs. Euh, alors un petit conseil, évitez de faire trop chaudement d'un coup, hein, parce que si on essaye de changer plein de trucs d'un coup, ben, on ne sait pas ce qui fait que ça a marché ou pas derrière. Donc euh, allez-y allez doucement, et surtout, plus important, ben, comme toute décision euh, d'équipe, ça ne s'impose pas. Hein. Euh, ça, se, ça se prend, ça se ça discute et ça se met en place ensemble euh, d'équipe avec le client à l'intérieur, encore une fois, je ne limite pas l'équipe de dev, euh, ce n'est surtout pas le, surtout pas le, le, le, le principe. Hum, voilà, alors un tout petit encart un petit peu tôt promo, euh, on, on on fait souvent, on intervient régulièrement pour accompagner euh, ben, des équipes et des clients euh, sur ce type de problématiques-là. On développe aussi, mais euh, les problématiques de, de des projets externes sur euh, d'Orga, euh, technique, euh, d'archi, euh, même de DevOps. Donc si jamais vous avez des besoins, n'hésitez pas, n'hésitez pas à venir à venir, à venir en discuter pour, pour voir si on peut si on peut si on peut vous aider. Voilà, j'ai terminé. Merci, euh, merci de m'avoir écouté. Avant de euh, euh, avant de passer aux questions, euh, j'ai une petite euh, un petit truc important à faire, c'est euh, merci à l'équipe, euh, merci, merci à l'équipe là LAO, euh, euh, parce que c'est grâce à leur énergie, à leur envie euh, d'apprendre et, euh, et, et d'avancer, euh, bah, qu'on s'améliore sur chaque projet. Et sans ça, ça ne marcherait pas. Euh, et ça c'est le plus important, c'est ce qui motive le plus. Merci à Christelle euh, qui a modélisé euh, tout, là c'est toute l'équipe, hein, euh, qui, qui sont en emoji dans Slack et tout ça, qu'on utilise régulièrement. Euh, en fait, j y, j y, ouais, moi je suis très fier et de toute l'équipe et de ce qu'on fait, et c'est ça qui me motive au quotidien. Euh, pour info, il y a, y, a, y a Nora et Amélie qui font la presse, euh, qui font partie de l'équipe, qui font la presse, qui est juste après. De toute façon, vous n'avez pas le choix, il y a qu'elle en face, euh, sur le SEO et l'accessibilité. Et euh, je vous assure, ça vaut, ça vaut le coup d'aller euh, l'écouter, c'est assez inspirant euh, aussi euh, ainsi de suite. Euh, et puis, ben merci à la FUP, hein, encore une fois, euh, ben de, de nous permettre d'être ici et de euh, nous permettre de Euh, si vous avez des questions, ça c'est le, le, le, le QR code pour, pour John In, si Vous pouvez donner un petit feedback euh, sur euh, sur la conf. Je suis très preneur à un hein, feedback tant sur le fond que sur la forme. Euh, ce qui, ce que vous n'avez pas compris, euh, je sais que j'ai parlé vite, c'est je parle vite. Euh, et puis ben, on vient se voir après, on vient se partager pour pour, pour faire ça. Euh, tous ces sujets-là, on en a déjà écrit pas mal. On est euh, avec Christelle qui me bombino binôme hein, sur ce quotidien là du projet. Euh, on essaye de faire pas mal d'articles euh, sur notre blog, euh, on va en faire pas mal aussi. Ça m'a donné plein d'idées en fait le déroulement de cette conf là. On va sûrement la décliner là-dessus. Donc euh, n'hésitez pas euh, à, à, à vous abonner à rester connecté. il euh, y a pas mal si ça vous intéresse, il y a pas mal de choses qui vont qui vont arriver je pense dans, dans pas longtemps. Voilà. Merci si vous avez des questions. Hop, oui, on a, on a le temps pour quelques questions, donc euh, bon, on va commencer. Euh, hop, allez. Je te... Oui, euh, merci pour cette conf. Euh, moi j'ai une question, c'est en, en ouverture, que vous aviez réussi à faire euh, un gros impact, à, à influencer, à faire changer des habitudes de, de clients, euh, même au niveau de leur business, mm -hmm. par rapport à toute cette méthodologie que vous avez mis en place euh, souvent, quand on va récupérer un projet en run, ça va être très compliqué parce qu'en plus de l'héritage technique, on va récupérer un héritage de fonctionnement aussi. Il peut y avoir beaucoup de réticence au changement. Du coup, ma question, c'est euh, en termes de méthodologie, de mise en place progressive et de délai, euh, ben, quel est ton retour d'expérience Combien de temps ça prend Qu'est-ce qu'il faut mettre en place progressivement très, très bonne question. Euh, pour info, la meilleure question on aura ce petit éléphant au jaune qu'on m'a donné. Je dû le dire avant, ça va en encore plus de questions. Euh, alors, euh, malheureusement, je n'ai pas vraiment une super réponse à ça parce qu'on a une énorme chance, c'est qu'on ne fait, fait pratiquement pas d'emprise existante. C'est-à-dire qu'on intervient essentiellement sur les phases de build de projet. Euh, c'est complexe, on, a, enfin, on en a déjà fait, hein, mais euh, la problématique d'hériter euh, d'une base de code et ou d'une orga euh, qui vient avant euh, est complexe. Quand on repart pas d'une feuille blanche, mais sur une construction, euh, c'est vachement important. Et on a la chance, je relativise un petit peu, de choisir un petit peu aussi nos projets et nos clients, euh, qui fait que. Typiquement, euh, leur état d'esprit, leur organisation et, ce, et même le fond de ce qu'ils veulent faire, c'est quelque chose d'important pour nous, euh, dans nos choix et dans ce qu'on veut faire. Euh, c'est important, donc on essaie de donner tout ce qu'il faut pour que ça rentre dans ce qu'on aime faire et ce qu'on sait faire, ce qui fait que c'est là où on délivre le meilleur au final. Un, deux, test. Merci. C'est good. Euh, juste une petite question pour savoir euh, comment euh, tu fais le compromis entre euh, le court terme et le moyen long terme. Euh, typiquement, tu disais ne euh, pas développer de choses inutiles, euh, voilà, euh, ne gérer qu'un seul type de client sur une première itération. Mais si euh, dans la deuxième, euh, troisième itération, euh, ça y est, maintenant on fait un autre type de client, mais ce n'est pas prévu pour, donc ça coûte un peu plus cher. Oui. Voilà, Quel est le compromis pour faire répondre aux problème tout de suite, mais ne pas se mettre des bâtons dans les roues euh, pour l'après ah, euh, C'est une super question. Euh, euh, le, surtout qu'en fait, c'est basé essentiellement sur la relation qu'on va avoir avec le client, et notamment la relation de confiance. Euh, et ça, c'est pareil, c'est euh, un peu le choix euh, des projets du contexte qui le fait, c'est surtout l'équipe euh, qui permet euh, de, de le faire. Mais à partir du moment où, euh, quand on a fait ce choix-là, on lui a exposé les conséquences de ce choix-là, notamment potentiellement le fait que ben, ça prendrait plus de temps ensuite si on va attaquer, qui fait que quand ça revient, et d'être vigilant sur quand ça va arriver pour éviter de, de se prendre dans un mur où on n'a pas le choix, on on veut de faire vite, euh, et ben, euh, quand ça se passe bien, on n'a pas ce débat-là. Euh, L'impact que ça a quand on a fait le choix de découper, on l'a eu. On a limite, potentiellement recréé déjà euh, la carte dans le backlog, on sait qu'elle est là, euh, on sait qu'elle va venir, on l'a peut-être peut même un peu estimée, on sait l'impact qu'elle va avoir. Il faut juste qu'on soit capable de la prioriser et la remettre au bon moment, à l'intérieur. Mais ce n'est pas, pas simple. Et, et tout ça dépend vraiment du contexte et ça dépend de l'écoute du client. Bonjour. Bonjour. Euh, J'ai deux petites questions. La première question, c'est sur la slide d'avant, si vous voulez la remettre. Vous êtes en bas, encore voilà, Vous êtes en bas à droite mmh oui, bah c'est très bien fait, alors du coup. <rire> Parfait. Et la deuxième question qui est plus, euh, on va dire, normale. Euh, je suis dans une société que tout le monde peut imaginer, où il n'y a pas vraiment de méthodologie agile, et euh, les PO, c'est les directement les utilisateurs des logiciels, et qui découvrent vite la nouvelle fonctionnalité quand c'est en prod. Est-ce que vous avez des outils pour leur, leur montrer des espèces de maquettes ou des, des espèces de prototypes sans forcément passer par la case dev oui, alors là, on rentre dans notre sujet où on est dans la phase du besoin, on est dans une phase conception qui va être avant d'arriver côté dev, mais qui est une phase du I, du X, euh, sur lequel on est capable de faire du prototype, euh, on est capable même d'aller faire du prototype fonctionnel. Encore une fois, ça va dépendre du besoin et ça va dépendre de la maturité euh, du client euh, par rapport à son besoin et de là où on part et de ce qu'il y a besoin pour dérisquer finalement la certitude qu'on va avoir euh, sur euh, la, la, la façon dont on va mettre en, en œuvre le, le, le, le projet. Dernière question. Ouais, juste une dernière question. Euh, tu n'as pas parlé d'agilité du tout. Euh, on, a, on a bien déroulé le process, donc je ne sais pas si c'est volontaire mmh. ou pas. Et euh, ensuite, si tu parlais à la fin d'un outil pour euh, récupérer du feedback du, de l'usage ou pas du client mmh. final, savoir si ce que vous utilisiez comme outil pour ça, en fait. Euh, alors oui, moi, je ne parle pas d'agilité. Ça fait un moment parce que, c'est voilà, euh, j'ai dit, le mot est un peu trop, un peu trop galvaudé. Euh, L'itératif, c'est plus un état d'esprit, en fait, à mettre en œuvre, qu'on essaye d'adapter. Euh, à chaque contexte, à chaque client, même au sein de même projet, c'est capable de changer de méthode, si on peut mettre des noms par rapport à ça. Il euh, y a juste le côté itératif qui est juste le, la base de ça. Ensuite, pour avoir du feedback, et ben il y a plein d'outils. Ça dépend où tu veux le récupérer ton feedback. Tu veux le récupérer d'un point de comportement au niveau du au niveau d'interface, et ben elle est capable d'utiliser Google Analytics et les événements, récupérer ça. On en place beaucoup aussi nous euh, sur, sur sur des sondes côté serveur pour être capable d'aller euh, naturellement aller euh, pousser euh, du comportement derrière pour que nous, on récupère en run la, comment se comporte l'application et qui peut nous servir, bah, typiquement, je chaque qu'il y, y a un truc de login, euh, on est capable d'avoir les métriques dans Grafana, de, ben, euh, combien il y a eu de login tous les jours, et potentiellement, tiens, aujourd'hui, il n'y en a pas eu. C'est bizarre. C'est bizarre. Donc, euh, Les métriques vont dépendre, euh, l'outil qui va te permettre à récupérer et à collecter les métriques va bah, dépendre déjà de ce que tu veux faire et de la maturité de ta stack euh, globale, euh, qu'est-ce que tu as déjà et qu'est-ce que ça coûte finalement. Euh, globalement, euh, encore une fois, par rapport aux clients et la maturité qu'ils ont, euh, on utilise plus les métriques qu'on produit que hein euh, parce que c'est pas des c'est pas des on ne bosse pas sur des projets c'est nous arrivé mais où il y a quelqu'un qui va être là que à piloter et à exploiter ça euh, on les utilise on les exploite plus que parce que nous on en a besoin pour s'assurer que tout tout va bien donc des fois le côté de ça marche pas c'est plutôt nous qui leur remontons en disant mais regarde c'est pas utilisé Merci beaucoup, Xavier. On doit arrêter là. Donc, comme vous l'a dit, Xavier, on a une petite pause. Et puis après, on a les trois derniers tolls qui vont s'enchaîner dans la salle d'à côté. On va essayer de mettre un peu plus de chaises pour qu'on puisse accueillir un peu plus de monde. Et à toi l'honneur, du coup. Je vais donner la dernière question. Merci beaucoup.